Chers professionnels de la beauté, je vous souhaite la bienvenue au lancement de nos nouvelles collections. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ce grand chêne pousse et fleurit depuis des années et chez ProNails, nous sommes également toujours présents pour vous faire grandir et vous aider à briller. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter nos nouvelles collections, les dernières tendances beauté, notre nouvelle innovation en gel Biflex et nous expliquerons également les avantages d'un partenariat avec ProNails. Laissez-vous enchanter, soyez prêts Une des tendances les plus importantes pour cet automne-hiver, c'est ce qu'on voit tout autour de moi. La vie d'extérieur, la nature. La nature nous inspire comme jamais avant. Les vêtements d'extérieur de, sont vraiment devenus une, une tendance dans la mode. Donc, Quand on voit chez les, chez les créateurs de mode, on voit vraiment des éléments de, qui, est, qui sont normalement des vêtements plutôt fonctionnels. On voit vraiment des éléments d'extérieur comme des, des manteaux de la pluie ou vraiment des chaussures pour aller marcher dans les bois. On, on voit ces éléments utilisés maintenant dans, la, dans les hautes de gammes de, des vêtements. Et euh, on voit aussi dans cette tendance une sorte de nostalgie des années 70 qui nous ramène un peu vers une atmosphère où on était plus proche de la nature. Et euh, ces tendances, elles euh, viennent avec une palette de couleurs hyper chaleureux avec des tonalités de brun très importantes dans les couleurs de tendance, ce sont les bruns cet automne. Toute la palette des rouges de, devient importante, donc c'est les, les rouges foncés, les bordeaux, et également les rouges un peu plus forts. Donc cette tendance de la vie extérieure, mais également glamour et vintage, nous a inspiré pour créer la collection Glamping Girl. Glamping, en effet, c'est du, faire du camping d'une façon glamoureuse. Cette collection, c'est vraiment pour des filles euh, euh, qui aime bien la vie d'extérieur, mais qui aime bien aussi le glamour et le côté un peu vintage de cette collection. On a six nouvelles teintes d'ongles professionnelles. La première, ça s'appelle Outglamping, donc c'est vraiment une couleur euh, neutre, couleur gris beige, euh, comme la matière naturelle, euh, le linge. Puis on a le Chai Spice, donc là c'est plutôt une couleur roux, orange, euh, orange-brun. C'est une couleur très épicée. Euh, comme les, les, les épices, le curcuma qu'on met des fois pendant l'hiver sur un chai latte. On a aussi la couleur reclaimed wood, c'est un brun mais assez chaleureux comme un bois laqué. Et puis, on a Beetroot Boost. Beetroot Boost, c'est la couleur la plus foncée de la collection et c'est en fait la couleur du betterave. La nature nous fait du bien autour de nous, mais également à l'intérieur, comme du jus de betterave qui nous fait vraiment du bien. Puis, on a Untamed Heart. Untamed Heart, c'est un rouge, un rouge assez, assez fort, mais quand même, ça reste un rouge naturel. Et finalement, on a le Apple Leather. Donc là, c'est un Bordeaux cuir mais inspiré d'un cuir un, euh, végétal, d'un cuir vegan fait par euh, les, le, la peau des pommes maintenant. On l'utilise pour créer du cuivre et euh, on va voir beaucoup de cuivre dans les, dans les magasins au aujourd'hui. Et C'est pour ça qu'on a créé cette couleur Apple Leather pour les ongles également. Les pigments un peu plus euh, forts comme euh, notamment nous avons euh, bu un petit jus de betterave qui explique la couleur. Euh, des gels et des semi-permanents. Oui, ma couleur préférée est la couleur betterave, betteroute Boost. Je pense que c'est une belle couleur, surtout en hiver. Elle sublimera les ongles sans aucun doute. Ma couleur préférée, je ne vais pas trouver le nom, mais le nouveau rouge. Aussi, une de ces nuances de rouge. Rouge, quoi qu'il en soit rouge, j'ai beaucoup de clients et le rouge est notre couleur préférée. Oui, les couleurs rouges et les couleurs naturelles aussi. Il y a beaucoup de marron, Glamping Outdoor est une nouvelle tendance et elle va certainement beaucoup plaire cette saison. Les nuances de rouge sont mes grandes préférées. Il y a de beaux rouges foncés et chauds dans cette nouvelle collection. Je pense Bordeaux, ce violet foncé ou ce Bordeaux absolument. Mais ce vert aussi et ce bleu, ouais peut-être tous. La couleur betterave je pense oui. Bienvenue dans le monde de Biflex. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir un tout nouveau système en gel. Un système en gel qui va vous permettre de réaliser des renforcements d'ongles tendance vegan et totalement sans acide. Vous verrez à quel point le système en gel Biflex est facile, rapide, mais surtout vous découvrirez qu'il deviendra très rapidement votre service le plus rapide en institut. Biflex est facile à apprendre. Vous êtes directement parti avec ce système. Si vous maîtrisez déjà euh, l'utilisation de la ponceuse, après une demi-journée de formation, vous êtes directement prête à pouvoir travailler avec Biflex. C'est aussi sympathique si vous voulez rapidement agrandir votre institut ou si vous voulez former du nouveau personnel que vous avez dû engager. Biflex est aussi facile à appliquer. On travaille avec l'application en gouttes. Ce sont deux étapes. Vous allez d'abord appliquer une couche de base de Biflex que vous n'allez pas catalyser, suivie d'une goutte de Biflex qui va s'auto-égaliser parfaitement d'elle-même et créer la parfaite structure naturelle. Puis vous catalysez, c'est tout. Vous découvrirez à quel point Biflex est rapide et aussi rentable pour votre institut. Non seulement vous n'avez besoin que d'une seule bouteille sur votre table et vous allez faire nettement moins d'étapes. Parce que Biflex, c'est un gel tout-en-un en bouteille. Cela veut dire que Biflex remplace votre gel de base, votre gel de construction et grâce à l'application en goutte, vous n'aurez pas du tout besoin de l'image. Au final, Biflex a aussi donc de magnifiques teintes naturelles. Il remplacera aussi l'utilisation d'un gel de couleur naturel. Vous allez pouvoir oublier donc le limage après la phase de construction, oublier l'utilisation des pinceaux que vous devez aussi nettoyer entre chaque étape. Et en plus, Biflex catalyse en seulement 30 secondes. Et lorsque vous catalysez avec la Smart Light de Ponyos, vous obtenez avec Biflex une brillance waouh impeccable donc Biflex est très rapide comptez pour une application de Biflex 30 minutes comparé à minimum 60 minutes pour une application traditionnelle en gel donc vous allez travailler avec Biflex deux fois plus vite que la normale une seule bouteille sur votre table mais aussi une seule bouteille à acheter parce que Biflex remplace 4 produits en gel différents. Biflex e est très rentable pour votre institut parce que, en coût produit par application Biflex, e Biflex e vous coûte uniquement 1,50€ l'application. Et pourtant, vous allez continuer à demander le prix plein à vos clients parce que vous allez fournir la perfection à votre client. Lors de l'application de Biflex, vous allez pratiquer une manicure électrique. Et vous pouvez donc demander facilement 65 euros pour l'application de Biflex, voire même plus. En plus de cela, Biflex est naturel et sain. Parce que les gels Biflex sont 100% vegan et 100% sans acide. Un remplissage avec Biflex, c'est aussi très rapide et très facile. Le gel Biflex se ligne très facilement. Pas besoin de vous mettre de pression, pas besoin de mettre de pression sur le gel. Vous ne devez pas tout retirer et si jamais il y a un petit décollement, vous pouvez les laminer très facilement avec juste un coup de ponceuse. Grâce à Biflex, vous allez pouvoir offrir à vos clientes le look tendance du gainage naturel mais simple. Les ongles de vos clientes ne ressembleront pas du tout à des ongles en gel, parce que Biflex est fin a l'air naturel et est sain pour les ongles. Et ça, beaucoup de femmes sont à la recherche de ce look. Et que fait Biflex Biflex protège, renforce et accompagne l'ongle naturel dans tous ses mouvements. Parce que Biflex est un gel flexible et il va donc accompagner l'ongle naturel. Il va aussi permettre aux ongles courts, rongés, abîmés, de pousser avec un look naturel et un aspect sain. Comme le système Biflex est très rapide à appliquer, vous allez aussi pouvoir servir plus de clientes et donc rendre plus de femmes heureuses avec de beaux ongles. Vous pouvez aussi parfaitement utiliser Biflex sur les ongles des pieds. Cela veut dire que vous pouvez aussi offrir ce service à côté de votre service pédicure. L'assortiment Biflex comprend déjà 12 magnifiques couleurs que vous pouvez proposer à vos clientes et qui peuvent donc convenir à toutes vos clientes pour les teintes de peau claires, jusqu'aux teintes de peau les plus foncées, aussi pour toutes leurs envies. Et si votre cliente voudrait toutefois une couleur plus flash, vous pouvez encore toujours utiliser Biflex Clear et appliquer un gel de couleur par-dessus. Vous allez encore toujours gagner du temps dans la phase de construction. Je vous souhaite déjà beaucoup de succès avec le gainage d'ongles naturel, Biflex, vegan et sans acide.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 notre couleur préférée pour cet hiver de la nouvelle collection tout ils sont tous aussi beaux les uns que les autres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 Et nous arrivons déjà à la fin de cet événement digital. Vous retrouverez toutes nos nouveautés et nos offres sur notre boutique en ligne www.pronails.fr et dans vos magasins les plus proches. Contactez vos distributeurs Pronails pour connaître vos avantages en tant que partenaire Pronails. Et vous voulez encore plus d'avantages Vous pouvez devenir partenaire privilégié ou premium. Pour en savoir plus, contactez-nous via les coordonnées que vous allez retrouver ci-dessous pour connaître plus de détails sur notre programme de fidélité. À très vite Partager l'expérience ici dans le cadre qui s'y prête à la nouvelle collection. Donc euh, voilà, c'est une expérience. Et aussi de partager, je vais dire, hors virtuel. Euh, aussi les contacts avec un petit peu les expériences euh, je vais dire au niveau des textures de, de gel le master le biflex peut-être passer de la base à la construction avec quelque chose de plus rapide et euh, voilà c'est un grand pas euh, pour euh, l'univers de pro nails oui. Pour nous, surtout aujourd'hui, après avoir vu euh, tous ces nouveaux avantages, c'est un plus d'un partenaire euh, Pro Nails Premium. C'est une valeur ajoutée parce que euh, nous avons une collaboration plus étroite, nous sommes tenus plus informés euh, sur les nouvelles tendances, les nouveaux produits, on reçoit des invitations. Donc c'est réellement un, un bel extra euh, pour nous. On est très content d'être un partenaire Premium. C'est un grand honneur pour moi d'être un de vos partenaires privilégiés. Ça vaut certainement la peine de continuer avec ProNails, oui. Oui, fantastique. Maintenant, nous sommes récompensés parce que nous sommes un bon client. Avant, nous avions aussi un très bon service. Hein. Mais maintenant, il ne fait que s'améliorer, oui. Je pense que c'est très bien. Et ce cadeau de fin d'année, c'est aussi super agréable. Il y a de très bonnes choses qui nous attendent. Alors, nous allons jusqu'au bout. Je suis curieuse d'en voir plus avec ProNails. Nog meer benieuwd om nog meer. Ja.